Et je suis censé maintenant passer aux déclarations des députés. Merci beaucoup. Déclaration de députés. La députée de Toronto Centre. Merci, Monsieur le Président. C'est le mois de la fierté et je pense que je suis la députée la plus chanceuse dans cette chambre, dans ma circonscription de Toronto Centre. On a le village... Church Wellesley et que j'ai très fier à représenter. C'est là où il y a le festival de la fierté le plus important au Canada. La fierté, cette année, sera différente, mais la fierté a toujours été et sera toujours politique. qu'il n'y ait pas de doute. La COVID a changé comment on se rassemble physiquement, mais ça ne peut pas changer le cœur de la fierté. C'est la lutte pour la justice. La fierté a commencé comme euh, des, euh, une manif euh, des gens noirs queer et trans et qui en demandant de la justice la fierté c'est souvenir de Stonewall euh, des descentes dans les bains dans euh, les SONA et euh, des gens qui ont survécu la crise du SIDA. Et cette mois, l'esprit de Stonewall est dans nos cœurs et il faut lutter en solidarité avec les, euh, les personnes autochtones et noires. Si les députés de l'Assemblée veulent célébrer la fierté, ils vont me rejoindre à lutter contre arrêter la violence policière et la démilitarisation de la police pour assurer que les entreprises queer trans survivent à la COVID et de mettre le genre et l'identité sexuelle au programme éducationnel et aux gens noirs et autochtones, votre vie est importante. Merci, déclaration de député, de député de Niagara-Ouest. Monsieur le Président, depuis que la COVID-19 est arrivée, on a vu euh, la détermination de nos concitoyens euh, en réponse à ce virus dans nos collectivités, des actes de service, des sacrifices des travailleurs de première ligne, ceux qui travaillent dans les lieux de travail essentiels. Les gens dans ma circonscription et partout en Ontario ont montré que c'est le meilleur. Mais les familles, les travailleurs, les créateurs d'emplois dans ma circonscription ont des difficultés. Pour aider les résultats à la santé euh, sociale et financière de la COVID-19, avaient des dévastateurs. Et à mes concitoyens, je dis que je vais travailler avec le gouvernement. Aux familles dont les proches sont malades, on investit dans les hôpitaux, les médecins, les infirmières. Pour ceux qui ont peur de perdre emploi, pour les étudiants qui sortent de l'école, un marché difficile. Nous sommes déterminés à rebâtir l'Ontario comme un économique. On veut créer de bons emplois à plein temps avec de bons salaires. Aux aînés qui ont des problèmes à survivre, on va vous protéger et on va réduire les impôts à chaque homme et femme et enfant à Niagara-Ouest. Je vous entends. Je vais travailler avec le premier ministre Ford et le caucus conservateur pour assurer que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Ensemble, je sais que euh, l'avenir sera mieux. Que Dieu vous bénisse et Niagara West. Merci. Déclaration suivante euh, de député, le député de Essex. Je vais faire une prévision. Le 27 juin, on va voir un miracle et je peux pas des livres qui vont gagner la coupe. Le miracle de l'amour, de la communauté et de soutien pour les uns pour les autres, ça va avoir lieu dans ma di... circonscription de Windsor, Essex. C'était West uh, Thompson et James Reston qui voulaient soulever de la uh, de, des aliments non périssables pour la collectivité pendant des difficultés après des... Steve Desjardins et Josh se sont réunis avec James et Brent. Comment le faire ensemble pour le comté de windsor essex Ça a mené à une réponse incroyable de la collectivité. Nous avons plus de 10 000 bénévoles qui ont signé pour participer à cet effort communautaire. Il y a d'autres du comté de windsor West. Joss Mark Jones, Tracy Bell, Steve Ocean, et dix mille autres personnes, et Mark Jones aussi. Le 27 juin, ils sont partout dans le comté Wessex de faire un miracle. On espère, ils espèrent, tout le monde espère qu'on puisse participer de faire la levée plus d'un million de livres d'aliments et on va dépasser le bilan dans d'autres collectivités. Ça sera incroyable. J'encourage tout le monde à compter S d'aller sur le site Web et de participer. Le 27 juin, on va avoir un miracle. Et je remercie du fond de mon cœur les gens qui vont participer pour cet exemple incroyable d'amour. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Suivante, la députée d'Oakville-Nord-Burlington. No Monsieur le Président, quand on a lutté contre la pandémie de la COVID-19 depuis quelques mois, une des choses qu'on a vu, beaucoup de gens qui ont fait du bénévolat pour aider leurs voisins et leur collectivité. Cela a eu lieu dans ma circonscription d'Oakville-Nord-Burlington et partout en Ontario. Les bénévoles appuient les hôpitaux, la collectivité et contribuent des fournitures. Hier, j'ai eu l'honneur de rencontrer ces gens et de remercier du travail altruistes. Uh, Caps for Care de la communauté chinoise, aussi bien que le groupe de bénévoles chinois de la région de Halton ont fait des dons de milliers de masques et d'autres équipements à notre uh, nos organismes de soins de santé inclut l'hôpital Memorial Oakville-Trafalgar, l'hôpital Joseph Brand, et des foyers de soins de longue durée comme la Palermo Village. Et c'est dans un moment de crise, on voit les particuliers et les collectivités qui se rassemblent et qui prennent soin les uns des autres. Merci au groupe de bénévoles chinoises de la région de Halton et à beaucoup de votre bénévoles pour votre de travail. Quand notre communauté avait des besoins, vous avez passé au geste et vous avez aidé ceux qui avaient besoin d'aide. Vous êtes une inspiration pour nous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Déclaration Merci. de député. Le député de timiskaming Merci. Je sais, comme beaucoup de députés ont fait depuis le confinement dans notre bureau, on a appelé à beaucoup d'intervenants. Et moi, j'ai ciblé le secteur du tourisme parce qu'il y a beaucoup de tourisme et beaucoup d'entreprises de, de tourisme familiales qui euh, sont en difficulté parce qu'ils tombent entre les, les mailles du filet. Maintenant que l'état d'urgence a laissé des de pouvoirs fonctionner, ils sont un peu soulagés, mais ils ne dansent pas parce que la frontière américaine est fermée. Ils essayent d'avoir euh, la saison. Et un d'eux m'a donné des informations intéressantes. Terry, Terry euh, Mesnick de Moosehaven Lodge. De 2018 à 2019, euh, son assurance est augmentée de 41 2019 à 2020, euh, 38 Ces assurances de 2018 à la fin de 2020 plus de 100 d'augmentation. Même quand les choses sont bonnes, et ils ne peuvent pas survivre à ça. Maintenant, il y a une crise et le gouvernement ontarien doit faire plus que de rabouer les compagnies d'assurance. Il faut travailler afin que des entreprises comme Moose Haven Lodge puissent continuer à opérer dans la province. Merci. Déclaration de député, la députée de Don Merci. Bonne, joyeuse fierté à tout le monde. La semaine dernière, il y a un article de la CBC au Manitoba. Il y a des employés... Présent et ancien du Musée canadien des droits humains à Winnipeg ont dit que la, les gestionnaires, la direction demandaient au personnel de ne pas montrer du contenu à certains invités inclus des écoles religieuses sur les gays, les lesbiennes et à beaucoup de niveaux la gestion de cette institution qui ne donne pas la possibilité aux enfants d'apprendre et de retirer des histoires du Canada. En 2020 au Canada on a de la homophobie transphobie. On célèbre chaque année à cette époque la fierté. Mais euh, les semences de la fierté sont dans la manifestation. Il faut que ça continue. La situation à Winnipeg le démontre. Donc, on entend la question, qu'on entend pendant la fierté. Pourquoi ils ont besoin d'une parade? La réponse continue à être parce qu'on n'a pas fait tout. L'histoire euh, du Musée des droits humains le rend clair. Cette année, la fierté sera très différente depuis 20 ans, mais ce n'est pas moins important. En fait, c'est peut-être plus important vu l'isolement qui est notre réalité depuis des mois. C'est encore plus difficile des gens qui, qui vivent dans un placard de peur, qui ont besoin de la fierté pour se sentir qu'ils ressemblent et qui sont importants. Je dis, vous êtes importants, vous êtes aimés comme vous êtes. Et l'année prochaine, on espère qu'on pourra se rassembler et danser. Merci beaucoup. Déclaration de député, le député de Kitchen Conestoga. Merci. Le temps des diplomatie, c'est le moment où des amis, des mentors, des collègues se rassemblent pour célébrer nos étudiants. Mais dans la classe de 2020, 2020 on ne va pas célébrer de la même façon. Je vais célébrer tous les diplômés de Kitchener de et de l'année extraordinaire ils ont travaillé pour arriver à ce point, en particulier des derniers mois. Si vous êtes diplômé de l'école primaire, élémentaire, secondaire, ou collège Université, c'est un moment important. Les, les cérémonies à, à, aux écoles de la région de Waterloo sont très différentes. On va célébrer de façon virtuelle et le collège Conestog et l'université Wilfrid Moly vont euh, rendre hommage à leurs diplômés dans les mois à venir. Les gens ont mis des pancartes dans leur jardin pour montrer qu'ils sont fiers de leurs enfants. Deux enfants, Jackson, va à l'école secondaire. Maverick va commencer l'école moyenne en septembre. Et je suis très fier de vous. Donc, on amène une pancarte. À toutes les classes 2020, vous êtes les leaders de l'avenir, des, des députés de cette chambre dans l'avenir. Et vous avez un bon avenir, même pendant cette époque difficile. Félicitations. Merci. Déclaration de député. La députée de, de Nicobar. Merci, Monsieur le Président. Les étudiants et les élèves à Nicobar ont beaucoup de difficultés depuis que les écoles ont fermé à cause de la COVID. Pourquoi? Ils ne peuvent pas participer parce que l'Internet est tellement, tellement lente. Les étudiants et étudiants Ils sont isolés. Ils sont assis seuls devant leur écran en attente du téléchargement qui n'arrive jamais. Le conseil scolaire avait organisé une belle prestation avec des chanteurs, des danseurs, mais personne de l'école Notre-Dame à Folliette n'a pu participer, n'a pu les voir, parce que l'Internet est trop lent. Euh, la même chose avec euh, les graduations en ligne. Euh, les enfants euh, et les conseils scolaires, les écoles organisent de belles euh, cérémonies de graduation en ligne. Mais pour les enfants de Folliette, les enfants de Bisco, les enfants de Ivanhoe. Aucun d'eux autres ne sont capables de participer parce que l'Internet est trop lent. In April of this year, I wrote... En avril de cette année, j'ai écrit au ministre de l'Éducation, je lui ai dit qu'il y a des solutions pour aider les étudiants à Folliette et à Venau et on peut aider les enfants à avoir de l'accès. Ça fait deux mois. Et jusqu'ici, c'est le silence radio. On a suivi deux fois avec le bureau du ministre et encore pas de réponse. Je pense que le ministre s'en fiche des défis des enfants dans les zones rurales et nord, mais moi, j'ai à cœur leurs besoins. Ce n'est pas des endroits comme Viscoe et Foliette, c'est autour de Sudbury, Whitefish et Winnipeg. Le ministre a un rôle à, à, à Jouer pour assurer que ses enfants apprennent. Merci. Déclaration de député, la députée des Tobacco Lakeshore. Merci, Lake M. le Président. Je prends la parole pour rendre hommage aux Ontariens qui font une différence dans la vie des gens dans ces temps difficiles. Beaucoup d'organismes sont allés au-delà du soutien à la communauté. Je vais mentionner ma voisine Jeannette qui euh, mène la rue, peu importe s'il a le soleil ou la pluie, pour rendre hommage aux, aux travailleurs de première ligne. Et euh, ils ont aidé, quand ce n'était pas euh, sécuritaire pour les euh, bénévoles de, de, de jasmine qui est allée qui a reçu des aliments pour aider les gens à faim. Le groupe de Downing Street, de la rue Downing, qui a loué du temps pour qu'on puisse donner à Globamatic. Les gens à Amber, au Collège Amber qui a donné leur campus nord à Globamatic et les quartiers généraux de Globamatic à Etobicoke et la semaine dernière. Et j'ai remercié euh, et de donner euh, des trousses de sécurité pour les gens euh, qui travaillent, donnés par Protagam, qui ont été donnés aux foyers de soins de longue durée, aux hôpitaux, et aussi bien que aux refuges et aux banques alimentaires. C'est certaines personnes qui ont pris l'esprit de l'Ontario. Je veux remercier les organismes comme euh, la Fondation canado-indienne qui ont distribué euh, des aliments. Merci à tout le monde. Déclaration de député. Le député de Markham-Thornhill. Merci, M. le Président. Euh, donc, euh, je suis euh, marc Hill. Euh, euh, C'est le euh, comté le plus diversifié au Canada. Monsieur le Président, ce que j'ai à dire euh, peut-être va euh, euh, provoquer des réflexions euh, inconfortables. Euh, donc, euh, euh, je crois que euh, la diversité euh, telle qu'elle est définie, euh, ça définit du Canada. Cependant, lorsque l'on euh, a entendu l'inégalité raciale, la discrimination et le traitement injuste des communautés marginalisées euh, sont euh, tout à fait bien euh, ancrés chez nous. C'est surtout vrai pour les Noirs et les Autochtones, les gens de couleur et d'autres minorités. Donc, Monsieur le Président, cet après de d'apprendre les renseignements sur le racisme plutôt que de vivre à titre de minorité visible. Moi-même, j'ai vécu des discriminations dont je pourrais parler amplement. Le but, le point ici, c'est de dire qu'il faut faire de l'action. La solution, c'est de ne pas ignorer les couleurs, c'est de reconnaître qu'un grand nombre de gens sont de minorité visible. Monsieur le Président, je n'ai aucun doute que pour surmonter, nous allons surmonter ces problèmes. Je veux dire à la population de Tornhill, Malcolm, que je suis là, à la population de l'Ontario, qu'il faut comprendre qu'il faut me faire mieux. Monsieur, Merci, merci, Monsieur le Président. Merci. Alors, ceci conclut le temps que nous avions aujourd'hui pour les déclarations des députés. Et maintenant, les questions.